Bonjour, votre action à nos côtés a été essentielle en 2017 et je tenais par ce message à remercier toutes celles et ceux qui, par leur action, par leur don, nous ont permis à la Fondation de continuer nos actions, de continuer à porter nos propositions. Grâce à vous, grâce à vos dons, la Fondation a par exemple pu participer aux états généraux de l'alimentation, porter des initiatives et des alternatives à l'entrée en vigueur du CETA, mobiliser, lancer des pétitions. Nous avons pu aussi mener nos actions de terrain pour Poursuivre nos programmes comme My Positive Impact, J'agis pour la nature ou encore Génération Climat. Mais vous le savez, le combat est loin d'être terminé. Des menaces importantes pèsent sur l'humanité et la planète fait face à des défis majeurs. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre pour porter avec nous nos propositions de transformation de nos modes de vie. Merci de répondre à notre appel, merci de nous rejoindre pour accélérer la transition écologique. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2018. À bientôt.